un petit tour à Hague Longer la, la côte jusqu'à Haguet, Vous allez voir, c'est super joli. On va y aller là. Je vais longer le bord de mer là. Enfin juste Saint-Raphaël et puis jusqu'à Haguet. Il y a des endroits super, super bons. Allez, on y va, c'est parti. c'est quelque chose d'important. Alors là, vous savez quoi Je sais pas si vous entendez ce que je vous dis. On est, en fait, dans un endroit qui s'appelle le Dramont, mais qui est... Euh, qui est re représentatif de l'histoire. Ici, il y a eu le débarquement. Comme le débarquement de Normandie, les Américains sont venus ici et nous allons pour la première fois approcher l'une de ces barques. Vous vous rappelez, euh, vous avez vu le soldat Ryan, tout ce truc là, vous vous rappelez de ça Voilà la barque. Enfin, voilà la barque. Vous avez, pas, vous avez tous vu euh, débarquement en vous avez vu Sur certains jeux d'ailleurs. Donc là, il y avait 190 hommes sur une barque comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Combien êtes-vous Je vois mal. 4, 5, j'ai du mal à voir. C'est même inutile de venir avec une poêle à frire, je pense que ça a été fait depuis de nombreuses années. Mais peut-être euh, peut-être euh, peut-être des balles encore s'y trouvent avec un peu de chance. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire, je vais y aller tonton Ok. Euh, la veste est mieux ou fermée tu penses euh, Fermée franchement. Fermé Fermée ouais. T'es sûr hein Certain. Ok. Bon vas-y, je décolle. Excuse-moi, pourquoi tu me demandes si tu m'écoutes pas en fait De quoi Pourquoi tu me demandes si tu m'écoutes pas Bah parce que t'es claqué tonton. Et voilà, on y arrive. Déjà, là vous pouvez voir déjà le paysage. un truc. Allez-y, allez-y. Merci. La moto que vous voyez en face, là, c'est une FZ6 Phaser. Cette moto-là, je la conseille à tous ceux qui veulent, euh, qui veulent une petite moto pas chère. Voilà, c'est un, c'est un 600. Go <laughs> Tu à ta mère, tu vas voir. Mais c'est là, je vais pas la chicha, ouais. Ah ouais, j... en plus, t'oses mentir à Faisal le grand frère Ouais, je t'ai cru t'étais la crime. Meur de rire, les gens, c'est des tecs. Tu vas où comme ça, gamine de cirque Je vais où je me.